Bonjour, on m'a demandé de vous présenter le, mon dernier bouquin qui va être publié au printemps par les éditions RS que je remercie au passage. Je suis un sociologue de terrain qui travaille sur les hommes et le masculin et sur les sexualités depuis plus de 20 ans maintenant, euh, j'ai participé aux luttes contre le sida et à la mise en place dont pas, pas mal de terrains différents de la prévention euh, du VIH. Ce que je constate, c'est que depuis une vingtaine d'années, on a vu arriver les débats sur les gays et les lesbiennes, l'homoparentalité, etc. Aujourd'hui, c'est admis. Mais on a vu aussi six, on a vu ces dernières années, notamment cette dernière décennie, arriver la question transsexuelle ou transgenre. Euh, Est-ce que j'ai le droit de changer mon sexe Je vous signale d'ailleurs que l'âge. Aujourd'hui, il est possible de changer de sexe devant le tribunal de grande instance, sur déclaration, sans même avoir un, un, un certificat de psy à la clé. Et puis, ces derniers temps, on a vu dans la nouvelle génération, dans la jeunesse, bon, c'est sans doute aussi un moyen de se définir comme nouvelle génération, on a vu des gens s'opposer au système binaire et nous dire « moi je ne suis pas binaire ». Je ne suis ni homme ni femme, je suis agenré, je suis bijenré, je suis cisgenre. Cisgenre, ça veut dire qu'on n'est pas transgenre. Euh, moi je suis polyamoureux, moi je suis queer, etc., etc. Autrement dit, on a vu se redéfinir entièrement nos systèmes de pensée et l'identité de genre, et l'identité sexuelle, et en même temps nos manières de s'aimer. On a vu remettre en cause le couple exclusif. On peut s'aimer... Et on peut aimer plusieurs personnes à la fois, d'où disent les polyamoureux. En fait, aujourd'hui, on est dans une révolution du genre. Révolution qui est parallèle à la révolution numérique. Et dans cette révolution du genre, la dernière catégorie à être interrogée, ce sont les hétérosexuels. C'est logique. C'est toujours normal que ce soit les, les catégories dominantes qui se posent des questions qu'à la fin, quand elles n'ont plus vraiment le choix. Et... Euh, si on y réfléchit bien, ce nouveau système, sexe et genre, ces nouvelles catégories, sont en train d'interroger la domination masculine. Qu'est-ce qu'il en sera de la domination masculine si demain je peux être homme, femme ou autre Si je peux demander un numéro de sécu qui commencera par le zéro ou par le 3. Euh, on est dans la révolution du genre. On l'explique depuis quelques temps. Révolution qui est parallèle à la révolution numérique. Et dans cette révolution, l'ensemble de nos évidences commence à être interrogé. Les termes pour nous définir commencent à se clarifier et à se recomposer. C'est important à ce moment-là que les sociologues, que les universitaires jouent leur rôle et puissent se dire d'où vient une notion, qui s'en réclame, quels sont les débats avec les autres et quel avenir on peut imaginer à cette notion voilà, le bouquin s'adresse aux travailleurs et travailleuses sociales, euh, aux animateurs et animatrices, aux formateurs et formatrices, aux sexologues, j'anime un, un master d'éducation à la sexualité humaine, et aux différents spécialistes qui vont avoir à traiter avec les personnes qui se réclament d'autres termes aujourd'hui. Je pense que c'était important de faire le point, c'est ce que j'ai essayé modestement de faire. Je vous remercie de vendre, de, de diffuser et de mettre en valeur ce bouquin qui normalement devrait correspondre à une attente importante, euh, des, notamment des jeunes.